le bureau, vous commencez à le connaître, je suis un ordinateur qui a 10 ans, un système d'exploitation qui en a encore plus, euh, un sound système embarqué, en tout cas posé euh, avec la, derrière il y a ben, là, la guitare, allez vous connaissez quoi. Ben la plume Mayana, comme je vous montrais dans l'autre vidéo, regardez je l'ai mis sur euh, pause, break. C'est pas que j'oublie, autrement je me retrouve euh, à me faire engouffrer mon temps de cette matrice d'informatique. Et puis là, quand ben, je disais, hein, c'est la, la première, là, je fais mes, mes clips cacs euh, Voilà quoi. Ben, J'ai déjà montré à hein, mon gourou là. Et puis dessous, il ben, y a. Y a, y a ben, regardez les c'est le support de tout. Bagabat de guitare. Hein. C'est Dieu quoi. Et puis j'utilise, comme je vous l'ai montré, le rituel de réussite avant chaque deux fois par jour. Merci à Marcel Bianchi, que je profite de saluer. Au passage, mon ami qui, c'est maintenant que des fois on dit des choses aux gens, puis il faut, il faut 7-8 ans pour que ça incube et que ça, que ça porte ses fruits. Je, je vous expliquerai, euh, ou pas, vu, vu, vu que pour mettre en ligne des vidéos, il faut s'accrocher. Hein. Voilà, voilà c'est les lunettes que j'ai acheté, donc ça m'a coûté, j'ai pris des chers, hein. regardez pour... Euh, donc mieux que celle que j'ai acheté en Suisse, hein, j'ai payé 300 francs Suisse, Il si voulait voulez 600, j'ai jamais payé plus que 300. Donc ça, c'est dès que je les ai mis, je trouvais super confortable, vert anti reflet et tout, donc ça c'est 20 francs Suisse, donc pour les, ça fait 15-16 euros. Euh, et puis pour les canadiens, 24 dollars canadiens, qui, les québécois qui nous écoutent. Et, et méga light, hein, j'ai payé 300 francs suisses, si vous voulez 600 ensuite. Donc euh, des lunettes, vous verrez j'en ai 3-4 peurs, c'est juste génial quoi. Euh, le prix des choses, hein, le prix des choses, le prix des choses, le prix des choses. Et ça je voulais montrer. Hein, c'est la, la, la puissance de la prière. Vous avez des outils, hein, après vous ce que vous voulez. Puisque depuis que j'ai décidé de ne plus m'en faire de ce que pensaient les autres, euh, incroyable, hein ma vie a, a changé quoi. Bon, ben voilà, je, je vous laisse parce que l'ordi a l'air de déjà s'éteindre. A tout de suite, bonne journée. Donc, oui, hein, de nouveau, pour pas faire trop de montage, il m'arrive de, euh, de, de tourner la caméra. Et puis, et puis voilà quoi, donc euh, je vais faire simple, vous avez vu. Et ça bouge et tout, mais. Euh, mais si quelqu'un veut s'amuser à faire du montage, des titres, tout ça, c'est bien menti. Mais je peux le faire plus tard, hein. on a les rushs, c'est ce qui compte. Hein. Allez, à tout de suite. Oui, je dois aller chercher deux autres instruments aujourd'hui. Ah, ça bouge et tout. Allez, bye bye bye bye.